Billy Jackson. Jackson, Jackson, Jackson. Tu peux pas le motiver, tu peux pas le guider. Mais si t'essais de le force et tu vas t'étouffer. Si t'essaies de le peupon, j'espère pour toi que t'as une poche à glacer, les cheveux attachés. Car, pourquoi? Billy Jackson a des couilles en <rire> Billy Jackson a des couilles carrées. S'en fout, non, tu peux le payer cher. Oui, ou bien lui cracher dessus. Nous te conseillons de bien te protéger. Je oui. like. Car Billy Jackson a des couilles en acier. Le dernier timbré, K.O. s'est si frotté d'après moi. grand ma... ni un saumon lit du crack. Pourtant, On il s'est bien fait fumer. fumer. Oui, <rire> oui, oui. <rire> Billy Jackson a des couilles en acier. Oui, Billy Le mec pour s'occuper, il se bat contre des arbres. Un chauffe s'est pris son coup de boule. Le mec maintenant on le surnomme Tyler One. Le mec fait si gagne une baston de regard contre son reflet. Le mec se balade, il lui faut une brouette. Car ses couilles rentrent plus dans sa caravane. Grosse oh. couille. <rire> Putain. Billy Jackson ah, des couilles oh, oui. Billy Jackson <rire> a des couilles. Son jean a récemment il est plis de son jean, s'immerger en son trou. Sala. Car ah. Billy Jackson, il est violent, il parle que méchamment, rétorque gentiment. Ou ta mort sera lente et douloureuse. Du sang, si tu, tu rôteras quand ses couilles tu goderas. Peut-être horrible, oui, mais instruit. C'est-à-dire que le mec, quand il te dit que gâte il fera des paraboles. Il est vicieux, donc veut connaître les dégâts quand il lâche jeté. Deux applique moins B plus ou moins racine de B carré moins 4A. C'est tout sur deux A pour savoir. Quand cette pute va se casser les jambes Billy Jackson a des couilles en Merci Billy Jackson a des couilles